On a tous les éléments de l'énergie qui va conduire à rencontrer l'amour. MVP the of the video de l'incroyable. Nouvelle saison, dit nouvelle formule et pour cette nouvelle formule cette année, on va donc suivre des profils de personnes qu'on va vous présenter, qu'on va découvrir. Je ne les ai pas regardés avant, Elodie non plus. Donc tes conseils vont être. Spontané, voilà. Et bien d'accord. Mon cahier, j'ai mon stylo. On va noter, on va analyser, on va conseiller. D'accord. Mais est-ce que tu peux montrer que le cahier est bien ah. vierge Voilà. Euh, bien voilà. Vierge. On a, on les a pas encore <rire> vus. Euh, on va les découvrir avec vous. On va donc avoir quatre personnes. Je vais balancer le prénom euh, directement. On Allez. aura Céline. Oui. On aura Benjamin. On aura Jacqueline et on aura Alexis fait. Donc voilà, profil, profil paritaire. Mm -hmm. Là, on va, on va les découvrir ensemble, pour la première fois ce soir On profil va les découvrir Profil par profil profil, pas profil, pas par profil ouais. Le procédé sera toujours le même. On va, bah, je vais rapidement introduire le, le, procédé, le, le, mais... le, le, le, le célibataire ou la célibataire en question. On va regarder une vidéo dans laquelle elle va se présenter. Pendant cette vidéo, donc du coup, Elodie va prendre des petites dates, Mais moi aussi, mais j'ai pas de vidéo. alors j'ai pas de carnet. Oh, pas mal ça, euh, euh, pas grave. Voilà, je te noterai dans dans ton, non, non, dans, dans ton esprit. va euh, bah, prendre des petites notes. On va revenir ensuite. Tu vas débriefer justement ce qu'on aura vu dans cette vidéo. Ensuite, on passera à la... On va disséquer, un petit peu analyser le profil mythique à travers les photos dans un premier temps. Ensuite, évidemment, tout ce qui aurait été rempli dans le champ, dans le champ du, du, du profil. Et là, on pourra déjà débattre un petit peu est-ce qu'on a trouvé que les photos étaient une bonne mise en avant Est-ce que ce qu'elle a mis dans ce profil était, était OK Sachant que nous parlerons toujours sous le contrôle d'Elodie. Et que derrière, à la et fin... Et dans la bienveillance. Et dans... Avec parcimonie. Toujours. Et parcimonie bienveillance. Dédicace à sa... non, pas, non, ça. Non, on ne fait pas. Non, je laisse tomber. On, on entend déjà trop la, sur, sur, sur la chaîne, ça suffit. On t'aime quand même, normal. On t'aime quand même, normal. Voilà, pour <rire> bon, pas te citer. Et évidemment, on euh, pas, basculera sur des petits conseils, du coup, pour optimiser voilà. ce profil. Et toujours, sous... Euh, l'égide, l'œil. Oui, la bienveillance aussi d'Elodie, euh, mais toujours. Bah, oh là, elle a le stylo à la elle main oh, allez, allez, la On va regarder tout de suite la vidéo de Céline, c'est parti. Je m'appelle Céline, j'ai 38 ans et je suis actuellement célibataire depuis 4 ans et demi. Ma vision de l'amour, je dirais que ce sont deux personnes qui créent leur propre histoire d'amour, qui est basée sur le partage, la confiance, la complicité, avec un amour inconditionnel. Je recherche en amour un homme qui souhaite vraiment s'investir, qui souhaite partager de bons moments, qui souhaite se créer de nouvelles passions et pourquoi pas créer une nouvelle histoire d'amour. Ce qui me fait vibrer dans la vie, je dirais que ce sont mes vacances. Quand je pars dans le sud, dans le Var, j'adore découvrir de nouveaux endroits, me balader et de contempler de magnifiques vues. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Concernant mon love profil, alors mon profil mythique en 3 minutes s'est bouclé où je prends le temps de me décrire. Je dirais plutôt que je prendrai le temps de me décrire car c'est quand même une démarche sérieuse et que j'estime que la personne qui est derrière son écran a quand même envie de savoir un minimum sur la personne Pour mon premier rendez-vous, je sors ma plus belle robe du placard où je l'ajoute tenue tranquille Je dirais que je sortirai ma plus belle robe du placard car c'est quand même une, une sortie, un moment où on a envie de plaire, on a envie de se faire belle Donc euh, oui, j'opterai plus pour ma plus belle robe de mon placard à la fin du premier rendez-vous, on se lance sur un baiser où on laisse la personne faire le premier pas. Alors je dirais ni l'un ni l'autre car c'est pas moi, euh, je préfère quand même laisser un petit peu de temps d'apprendre à se découvrir et de voir si on a envie de, se, de continuer, d'apprendre à se connaître. Donc ça sera ni l'un ni l'autre, donc il n'y aura pas de baiser. Voilà, donc j'ai répondu avec honnêteté, franchise, et euh, je vous remercie. Ah, il y, y a eu Alors c'est marrant parce ouais. que des fois j'avais l'impression qu'elle était très ouverte sur certains points, et mmh. sur d'autres points... Elle, sur des points, elle a pris la bah, porte... Tac, après, tac, euh, je prends la, la clé, Il <rire> <rire> y, y a des points où je pense qu'elle n'a pas le temps. Il y a des points c'est, elle a n'a pas le temps. Comme bah, de... elle a dit point, point. Terminé. Ah, c'est ouais, ça. Ouais. On n'a pas le temps de, de se poser la question, on préfère se dire... Bah, après, je pense que ce qui est bien dans son, dans, dans son introduction, c'est qu'elle a mis ses limites. Et ça, c'est vraiment pas mal pour, euh, je pense, euh, même rencontrer des gens dans toutes les relations humaines. De toute façon, mettre tes limites, c'est ce pour moi, je pense, une bonne idée. Bah, savoir ce que tu veux et ce que voilà. tu ne veux pas. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu de cette vidéo euh, en premier lieu bah, Moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle d'amour. Les mots qu'elle utilise sont assez intéressants et ça me fait sentir qu'elle est même s'il y a des choses à déverrouiller, j'en parlerai après <rire> elle, est, elle, est, elle est prête c'est à dire qu'elle a une vision de l'amour euh, elle utilise des mots comme le partage comme une jolie histoire euh, oui, elle, ouais. elle, on sent qu'elle elle prend ça avec engagement, avec investissement elle veut bien faire son profil elle prend son temps pour expliquer etc mm -hmm. elle est dans une vraie démarche d'amour et ça pour moi c'est vraiment la base quand on veut rencontrer l'amour. Ouais. Donc euh, j'engage justement toutes les personnes qui nous regardent à, à à se dire que aller vers l'amour, c'est un engagement. Elle cherche de l'engagement, d'ailleurs, elle le dit. Et je trouve qu'elle a une jolie façon de, de voir l'amour, de voir ce qui est important pour elle en amour. Et c'est assez juste la façon dont elle en parle. Ouais. Elle a une vraie ouverture à l'amour. Par contre, il y a peut-être des petites choses à travailler euh, en termes de sport, de c'est-à-dire qu'en amour, il y a aussi de l'imprévu. Parfois, bah, on a très envie d'embrasser quelqu'un après un première date et, et ça ne doit pas être une question de principe, à mon sens. Mmh. Et je crois, Céline, que oui, tu aurais intérêt vrai. aussi à vivre les choses comme elles viennent, ouais. avec ouais. le même investissement que tu as. L'amour, c'est aussi la vie, c'est ce qui vient, c'est le moment, c'est le partage. Tu parlais de partage, Céline. Bah, c'est du partage sur le moment et pas juste en théorie ou en principe. Mais du coup, j'ai hâte de voir si ça, on le ressent, on le profil aussi. Oui, ça, ça va être marrant de voir si c'est retranscrit dans, dans sa on façon se de profil. se présenter. On y va pour la première photo Ah bah alors là moi je vois là, euh, bar, je vois les voyages là je ah vois bah, le Alors je sais pas si c'est dans le var mais... dans le sud. tu, ça. tu, tu reconnais genre ça, ça c'est la première c'est celle qu'on voit sur son profil en premier Est-ce qu'on me confirme Polo C'est pas sa photo de profil D'accord Ah bah, ah, bah alors mais mets nous la montrez-nous la photo s'il te plaît ah, okay. ok, ça c'est la photo, je dirais peut-être un peu plus classique de selfie pour montrer selfie, son ouais. visage. Qu'est-ce que t'en penses, Elodie Oui, moi, moi ça me dérange pas du tout qu'il y ait des selfies comme photo de, de profil. J'attends de voir les autres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une question d'harmonie aussi des photos. C'est pas juste un avis sur une photo, c'est voir l'ensemble des photos, si, ce, que ça, ce que ça rend et ce que ça donne. Le conseil qu'on peut donner, c'est qu'en photo de profil principal, donc ce qu'on voit celle qui arrive en premier, ouais. pas de lunettes et pas de dos. Elle est mignonne, elle sourit. En plus, tu vois, je pense que ça retranscrit un peu la personnalité qu'on a, qu a vu un peu dans la vidéo. Euh, c'est assez spontané du, pour le ouais, coup. C'est apprêté ouais, et quoi. tout, elle a mis un joli petit pull et non franchement nickel. Celle-ci, à partir du moment où on a déjà une photo selfie qui est à peu près la même. Elle, et elle ressemble. Je ouais, la, ressemble. La, première, la première, elle est plus souriante. Ouais. Contre, pour moi, elle n'est pas nécessaire celle-ci. Mélane, oui. On voit un petit tatouage et c'est plus ou moins dissimulé dans les cheveux. Je trouve ça un peu mystérieux. J'aime bien. Ah, il y a un petit côté mystérieux. Un petit côté. Mais ça peut être une technique d'approche pour la personne qui voit la photo. C'est quoi ton tatouage C'est vrai. C'est similaire. Et peut-être une autre photo du coup. Un autre Une autre photo. voit le tatouage. Oh. Ok. Oh, il y a beaucoup d'informations. Nanique, je te laisse le lead. Ce n'est pas toujours facile de se décrire, mais pour faire simple, je pense être quelqu'un de simple. J'aime le sport, les balades. J'aime beaucoup la première phrase. J'aime le sport, les balades, la musique, partager de bons moments et plein d'autres choses. Alors pourquoi pas les partager à deux et se découvrir des points communs Reconnais, n'hésite pas à me contacter, promis. Je ne suis pas chiante. Bon, j'avoue que les femmes peuvent ah. l'être. Je t'ai entendu dire ah, mais là, ah. moi, dès qu'il y a un... en fait, c'est comme dans la phrase, je dis ça, je dis pas ça pour être méchant. Il y a le mot méchant dans la phrase, et, okay. et ça, moi, ça me voilà. Euh... C'est dommage, autant mettre une qualité euh, ou alors peut-être je suis perfectionniste, un faux défaut, voilà. <rire> <rire> tu vois, histoire de ne de, de pas non plus être un but soi-même, ouais. est plutôt bien en fait, euh, parce que je pense être dans cette démarche un peu euh, dire euh, voilà, je décontracte, euh, plutôt mettre une, un autre terme dans ce cas. Moi, je trouve qu'il est pas mal, son profil. Il okay. euh, y a un message qui est clair, elle le répète plusieurs fois. Et... Simplicité Alors, Alors moi, j'ai retenu simplicité ouais. Je me prends pas la tête. Je crois qu'elle cherche quelque chose d'assez pur, c'est la simplicité ouais. dans ce sens-là. aller à l'essentiel. Elle dit ce qu'elle aime. Il euh, y a encore une fois une volonté de partage qu'elle transmet. Donc pour moi, elle annonce la couleur, mais d'une jolie manière. Et c'est vrai que c'est un peu dommage de finir sur le dernier oui. paragraphe. Qui est absolument pas nécessaire. Ouais. On va mettre un doute où il n'y en a pas. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a vrai. pas de doute avant sur ce que tu proposes. Oui, et on va mettre le mot chiant. C'était un fait, peu voilà. lecture fluide et on a tiqué à la fin. Ouais. Quoi. Ouais. Autant les laisser sur leur fin comme ça. Est-ce et... que c'est quelque chose qu'on doit faire relire par un proche ou... tu penses Parce que c'est une démarche assez personnelle. cest à dire à un prof. <rire> Est-ce qu'on a un prof, euh, quelqu'un d'expérimenté, un peu prof Bien hein. bah oui, oui. sûr, je vais pas relire tous les profils mythiques, mais euh... <rire> bah oui et non. Pourquoi je dis oui, et non Pourquoi pas En soi, il n'ai a pas de, j'ai pas de réponse de principe à faire. Mm -hmm. En même temps, je crois que sur le sujet amoureux, euh, moins de gens s'en mêlent, mieux on se porte. Okay. Euh, chacun ira de son avis etc et ça va dénaturer je crois qu'encore une fois il y a quelque chose de spontané d'authentique à faire passer et l'avis d'un tel, de sa sœur, de sa copine ou, ou de sa mère, très sincèrement à part nous parasiter, nous emmêler les pinceaux mmh. je crois que ça sert pas à grand chose mmh. et puis c'est pas eux qui cherchent l'amour c'est ouais, une quête personnelle le profil suivant c'est le profil de Benjamin on va regarder sa vidéo tout de suite <rire> Bonjour moi c'est Benjamin, j'ai 28 ans euh, ma vie sentimentale, j'en n'en ai pas, elle n'est pas rendez-vous, je ne sais pas si c'est par rapport aux relations que j'ai eues auparavant euh, qui a été très complexe, bizarre et même effrayante, c'est le cas de le dire de la dernière relation que j'ai eue il y a deux ans de ça. Sur ma vision de l'amour, je trouve que tout ça est complexe, je ne sais pas si ça l'est ou alors c'est moi qui complique dans l'amour mais franchement il y a quelque chose qui, qui bloque. En amour je cherche rien de spécial, j'aime qu'on me surprend, sinon dans la relation je trouve que la valorisation de l'autre est très importante, c'est un des piliers principaux euh, que je mets au-dessus euh, Dans une relation Mon profil mythique En 5 minutes c'est bouclé Ou je prends le temps de me décrire En 5 minutes c'est bouclé Franchement je me prends pas la tête euh... parce est J'ai pas besoin de faire ah, un ouais. testament De dire comment je suis Je préfère parler avec la personne Pour un premier message J'attends que la personne fasse le premier pas ou je prends le devant Je me lance Bah alors là sans hésitation Je dis euh, je prends le devant Et je me lance Parce que je suis quelqu'un de très entreprenant Quelqu'un qui... Euh qui s'impose en parenthèse, j'aime bien euh, donc, tout ce qui est euh, dragué et, et tout, donc je me lance directement. Quoi. Pour mon premier rendez-vous, je sors un costume du placard ou je la joue à jogging. Bon, sur ces deux questions, je ne mettrai pas de jogging ni de costume, mais je m'habillerai euh, bien quoi. Je m à ma façon. Quoi. Donc on va dire, je me mettrai dans mon 31, je sors mon costume du placard, même si je ne mettrai pas de costume. Pour mon premier date, je préfère l'emmener au resto ou partager un sandwich assis dans un parc C'est compliqué cette question, je ne sais oh. pas. Je pourrais euh, aller au resto comme aller mm -hmm. manger mm -hmm. un sandwich mm -hmm. dans un parc. Tout dépend de la personne et tout dépend du feeling ah, qu'on a, a ouais, euh, donc ça. des je échanges qu'on a fait. À la fin du premier rendez-vous, on se lance sur un baiser ou on laisse la personne faire le premier pas. Donc euh, moi, si je suis dans un date euh, et que la personne me plaît, bah, c'est direct en se lançant sur un baiser, je ne le laisse pas faire. quoi C'est moi qui, qui gère, on va dire, qui dirige directement. Waouh Quel lover ah, ben a été totalement différente de ce qu'on a vu chez Céline. C'est marrant parce qu'il y a deux temps encore une fois dans cette vidéo, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'au départ, il m'avait l'air blasé, presque en mode, pas il n'y croit pas, mais il était... après, au moment du questionnaire, là, il s'est détendu parce que on a parlé de choses concrètes, elle n'était plus dans l'attente de quelque chose, etc. Elle expliquait un peu... Il était surtout moins dans le passé. Moi, j'ai une impression de... Il a commencé la vidéo en me parlant de son passé. Et de ses souffrances du passé. Je suis assez touchée, du coup, par par. Benjamin, parce qu'il y a une forme de, de contradiction qui doit, à mon avis, le faire un petit peu souffrir, je pense. Euh, la contradiction qu'on qu a entendue dès le début, en fait. Bah, la contradiction entre, il est dans l'action, ça c'est bien, il, il prend les devants, Toutes les préva, réponses, etc. C'était direct. Euh, donc, entre, il a envie d'aller de l'avant, il a envie de faire des démarches, etc. Euh, il a dit quelque chose d'assez juste, tiens hein, le remarquer, c'est que... Il, il est vraiment connecté à son feeling du moment. Ça, c'est justement cette fameuse spontanéité dont je parlais tout à l'heure. Les deux autres sont possibles. Oui, exactement. exactement. Donc ça, ça c'est cool. Moi, ce que je vois, Benjamin, c'est que tu n'es pas tout à fait prêt encore à rencontrer l'amour. Tu es prêt à rencontrer des gens, tu es prêt à embrasser des gens, tu es prêt à tout ça, mais tu n'es pas encore tout à fait prêt. On sent effectivement que tout n'est pas encore réglé, que tu as une vision... Sous-jacente en tout cas de ce que j'ai ressenti, assez sombre euh, de l'amour. Ouais. Et ça, ça n'aide pas pour rencontrer vraiment le grand amour que tu as sans doute envie de rencontrer derrière ces rencontres. Moi, le geste qu'il a, a fait rencontre. au début, je me suis dit, ces photos vont être stylées, on va vérifier oui, avec, euh, aussi. Ah, avec les photos de Benjamin. Est-ce qu'on part à la première du profil C'est celle-ci okay, L'amour la première du profil. Waouh, wow. ouais. alors. Pas mal. Alors Paris, là, on n'a pas, pas de portrait euh, plus serré. Mais c'est plein pied. Mais, Mais ouais, c'est plein pied. C'est ni un cadre. Ah bah il y en a, le, ouais. y a quatre qui parlent. Et euh, moi c'est l'animateur de Pimpa Streamer qui prend, reprend le dessus. J'aime beaucoup, beaucoup la tenue. Ah, pense... C'est vrai qu'elle est très ouais. jolie cette tenue. Je pense qu'il il fait attention à son style. Mmh. D'ailleurs, la façon dont il a répondu sur la question de la garde-robe. Ouais, il avait l'air de dire. Il euh, fait attention à son style et à son décor, on l'a Pas vu. Un problème, ouais. Là. Deuxième photo. Oh, beau gosse ah, Elle le est géniale. voit plus près. C'est bien. De, là, on voit mieux son visage que, que sur la première où on voyait beaucoup la tour Eiffel. Je préférais mmh. qu'il nous regarde moins qu'il regarde la glace. Là, c'est une pause. Il prend la pause et j'ai envie ouais, de Ouais, Mais, il, mais il te pose. parle de non. sa personnalité quelque Ouais, je trouve aussi. Ouais, mais pas en deuxième photo. Troisième photo de Benjamin. Okay. Oh il oui, y, y a photo. Fleurs, hein, euh, ouais, et le, et Encore une enfin, fois, un même constat, il ne regarde pas. Euh, pas oui. Il fuit le regard. Ça va tout à fait dans ce qu'on disait avec... C'est incroyable cette émission. Je me suis parfaite avec avec l'édition sur... Globalement, ce sont de très jolies photos. Oui. Ouais, donc, c'est très joli. C'est vrai qu'on retrouve ce qu'on a vu, c'est-à-dire oui. que on a cette contradiction. Alors, c'est subtil parce qu'évidemment, ça va passer d'inconscient à inconscient hein, quand la personne va, va voir les photos. Entre ce côté romantique, on sent. On ah sent oui. Il y a des fleurs, je... il y a trois photos sur quatre, ouais, et le côté mais un non, peu fuyant. toutes les photos, parce que je crois que dans le café aussi, dans le café aussi il, y Eiffel, il y a aussi la Tour ouais. Eiffel, il n'y a pas de photos, Ah oui, mais, mais c'est la seule. Et, et le côté un peu fuyant. Donc, moi, je trouve qu'évidemment, esthétiquement, les photos sont chouettes, il est super beau gosse, etc. Il n'y a pas de sujet, il est stylé, il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Les photos sont jolies. Euh, on sent son envie et, et, et son, son appel au romantisme. N'hésite pas Benjamin effectivement, à effectivement avoir ce même type de photo de qualité parce que ça donne envie, c'est vrai, ça donne envie de liker. Mmh. Et ça serait dommage que tu restes dans ta bulle alors que, que tu as envie de, au fond de toi, que tu as envie de t'ouvrir. Et je comprends que tu es peur, mais si tu vas petit à petit et pas à pas, tu auras moins peur. Et ça, ça se ressent aussi un petit peu sur tes photos. Donc elles sont très belles, mais ça, ça vaudrait le coup que tu fuis un tout petit peu moins l'autre et que tu le regardes un petit peu plus. Salut les gars, je suis Benjamin, jeune homme de 28 ans, mais très mal... C'est pour ça que je suis à la recherche d'un homme plus âgé que moi. Ok. J'ai une joie très débordante, ambitieux, adore le monde des arts, et je suis quelqu'un de très tactile, ça je ne veut pas, dire, pas dire, dire que je suis un pot de colle. Okay. Hein. J'aime aussi avoir du temps pour moi. J'aime de temps en temps aller au restaurant, sinon je suis très maison. Oui, j'adore le mode chill, plaît des séries. Sinon, à part ça, j'adore dessiner, peindre et écouter de la musique. J'attends vos CV. Il parle en tu dans tout son ouais. paragraphe, et à la fin, c'est « j'attends vos CV ». Il y a quelque chose à déceler là-dedans C'est jamais très agréable, euh, quand on lit un profil, de voir que la personne s'adresse à plusieurs personnes. Ouais, Donc moi, Benjamin, je te conseille de rester sur le tu tout du long. Ouais. J'attends ton CV. Tu... Voilà. Ah non, pas CV du coup. Ah, ah quand même bah, pas, non, pas. Pas non CV. Plus. <rire> on n'est pas dans un, on pas dans un, dans un entretien d'embauche. Ok. ça. Pas oui. CV. Oui, oui, Mais oui. ton. <rire> C'est un tout petit peu brouillon à mon sens. Moi, je dirais que que ça... contradictoire. Bah, comme d'habitude. <rire> <rire> eh ben voilà. On te connaît maintenant. Il y a de Alors. la contradiction, mais, mais on a le droit d'être tout en nuance et en contradiction, Benjamin. Non, il je... y, y a des éléments qui sont intéressants. Dans ton profil, on sent une certaine fermeture. J'ai tiqué là-dessus aussi. Là oui, ouais, ouais, parce que âgé ne veut pas forcément dire mature. Exact. exact. Ah oui, non, mais là, euh, Donc, je pense sur... que c'est fausse route. Axe sur la ouais. maturité, plutôt que te dire, moi, ça sera un mec plus vieux ou pas. Après, il peut aimer les mecs plus vieux. Tu as le droit. Hein. Mais ça n'a pas vraiment de sens, fait fait. Oui, c'est sûr. Il peut aimer la maturité et la maturité, ça n'a pas d'âge. Hein. On ouais. va avoir des gens à ouais. 50 ans qui ne sont pas matures. et, et bien peut, gens... peut, Lui, se dit mature d'ailleurs. Il donc, peut être euh... surpris par des personnes qui sont moins âgées et qui sont très intéressantes. Ce qui est important, c'est que vraiment, tu te poses 5 minutes en disant « qu'est-ce que je veux vraiment vivre Qu'est-ce que je suis prêt à vivre ?» Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas totalement prêt, mais tu es peut-être prêt à des choses. Pose-toi la question de ce à quoi tu es prêt aujourd'hui et qu'on puisse le ressentir dans ton profil. Parce que dans ton profil, finalement, on ressort de là. On sait pas vraiment ce que tu veux. Tu veux peut-être un peu le tout et son contraire. Du coup, c'est difficile de se reconnaître. Ouais. Et on s'y perd un tout petit peu. Mais à hauteur de, je pense, euh, de... Tu en es aujourd'hui, c'est-à-dire sans doute un tout petit peu perdu dans ta vie amoureuse. Et parfois, il suffit de pas grand-chose, il suffit vraiment de se poser et, et de se poser les bonnes questions pour après pouvoir le retranscrire et le transmettre à d'autres. Encore un travail à faire sur Encore toi. Encore un, un peu de travail. Mais, mais vraiment, on sent, Benjamin, que tu as, au fond de toi, tu as vraiment envie de rencontrer l'amour. Donc essaye de te connecter à cette envie plus qu'à tes peurs. Oh, C'est magnifique. Il y, y a toujours en le mot qui va bien. Hein. Ouais. T'as rien à dire toi Moi je bois les paroles de... <rire> on va passer au profil suivant, c'est celui de Jacqueline, on va regarder sa vidéo. Bonjour, je m'appelle Jacqueline, j'ai 36 ans, je suis actuellement célibataire. Ma vision de l'amour, c'est principalement du romantisme, de la complicité, du respect. Ce que je recherche en amour, c'est exactement ce qu'il y a dans ma vision de l'amour, c'est-à-dire la complicité, du respect, du romantisme, pouvoir compter l'un sur l'autre. Euh, ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est principalement les voyages, parce que j'aime découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux horizons, et c'est encore mieux quand on partage avec sa moitié. C'est comme une lune de miel éternelle qui dure. Mon profil m'éthique. En 5 minutes, c'est bouclé ou je prends le temps de me décrire En 5 minutes, euh, c'est bouclé, je trouve ça ça va à l'essentiel. Et ça permet euh, à la personne de se poser des questions, ça envoie un peu de mystère, donc il euh, y a des échanges assez constructifs. Pour un premier message, j'attends que la personne fasse le premier pas ou je, je prends les devants, je me lance Moi je suis éco, je préfère que l'homme fasse le premier pas. Par contre, euh, si la personne me plaît vraiment, que j'ai vraiment envie de la voir, oui, je pense que je prends les devants en tant que femme moderne, je peux aussi le faire. c'est bien. Pour mon premier rendez-vous, je sors ma plus belle robe du placard ou je la joue de tenue tranquille. Alors je ne sortirai pas la plus belle robe du placard lors d'un du, premier rendez-vous parce que si y a un second rendez-vous, bah. On <rire> Une robe moins belle, c'est pas top. Je n'irai pas non plus jusqu'à la jouer de tenue tranquille, pas non plus de jean basket, c'est trop détendu. Il faut trouver un juste milieu trouver une tenue correcte, présentable, puis euh, ça envoie quand même du charme, une robe moins jolie que sa plus belle robe. Après le premier rendez-vous, j'envoie un message 5 secondes après l'avoir quitté où je fais durer le suspense. au euh, bout de 5 secondes ça fait très teenager, ça fait très adolescent, c'est mignon mais c'est pas ce que je ferais. Je préfère laisser passer le suspense parce que euh, c'est comme le préliminaire, c'est mieux de faire mariner la personne, donc euh, ouais, je préfère. Merci d'avoir euh, lu cette vidéo, je vous remercie beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Wow. Jacqueline, Jacqueline, Incroyable. Jacqueline. J'ai euh, entendu, un hein, j'aime beaucoup. Euh, qui... bah, parce que déjà, Dans encore, Manix il est piqué. Je me tourne es vers Elodie. Attention, t'es quoi euh, je ne peux pas. Non euh, okay, je je tourne vers Elodie. Le elle mystère. El Famoso somistaglio qui ah, revient. Elle, oui, c'est vrai, c'est y plu à plusieurs sauces. Ah, hein. Hein. À la la de sauce mystère. de la bio, la sauce du, du premier baiser, la sauce du... La robe. Elle a calculé le... Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé sa vidéo. On voit quand même, elle a fait un effort de vêtements, enfin vestimentaire. On va dire. Mm -hmm. Et c'est sexy sans être trop sexy, je trouve. Elle est mise est en valeur. Bizarre, hein ouais. ouais, mais je pense que ça représente bien qui elle est. en Oui, étant je au trouve aussi. J'ai pas l'impression mm -hmm. qu'elle est mentie en non. sauveur pimpant, tu ou vois. Se non, forcée ou que ouais. j'ai l'impression un... qu'elle est comme ça, ouais. Ouais. ouais. Ah, c'est un, un, un peu pareil que ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, elle a une vision de l'amour qui est assez juste. J'aime bien. Elle parle de complicité, de partage. Elle a envie de partage, donc ça mm -hmm. c'est une bonne énergie, je trouve. Euh, ce que je ressens néanmoins, c'est qu'elle a beaucoup de croyances en amour. Mais ouais. elle est beaucoup dans le calcul et la stratégie. Par rapport à la robe notamment pas, pas que, alors par rapport à la robe. Et il y a beaucoup de... Alors si on fait ça, ça fait ça. Oui. Si on fait mmh. ça, ça fait ça. Oui, elle est un peu dans le... Et finalement, le moi, moi j'aimerais, Jacqueline, que tu sois un peu plus connectée à qui tu es et à ce que ce dont tu as envie, plutôt que de croire des choses sur si on fait telle chose, ça donne telle impression, si on fait telle autre chose, ça donne telle impression, si on fait telle chose, ça fait tel résultat, elle Et Si, elle, si elle, Et elle a vécu qu ça, quelque part, ça peut aussi l'induire en erreur. Bah, on, a vécu, on a vécu ce qu'on a vécu, ça ne ouais. veut pas dire ce qu'on va revivre sera la même chose. Mmh. Un point pour Elodie Donc, euh, mmh. moi, moi je crois que tes croyances peut-être peuvent freiner un petit peu les choses, euh, peuvent t'enfermer un petit peu dans des... Ça la rend moins authentique ça... au final. Bah, ça la rend moins spontanée, Spontané, et ouais. ça la rend moins du coup ouverte, malgré cette euh, impression d'ouverture qu'on a au départ. Première ah, photo va. du profil de Jacqueline. Allons-y. Ah Oh Alors ah, on ouais. est sur la ah, photo, le photoshoot ouais. ah. Oui et non, comme ah. on avait énoncé, mais très belle, très belle photo c'est sûr que très très ça la met très en valeur. Voilà. Et on voit bien. Après, euh, je trouve coup. que euh, c'est quand même assez représentatif de la réalité. Donc pourquoi pas Oui, oui on ouais, la on, l on l Je n'arrive ouais. pas à jouer à cette photo-là tant que pas vu les autres. En fait. ah, Alors oui, on je... fait la deuxième photo. <rire> voilà. Deuxième photo. Sympa. Ok. Moi, Je préfère. Cool. Là, c'est. Tu... Jacqueline de temps en jour. Tu fait... vas la rencontrer. Tu sais à quoi t'attendre. J'aurais peut-être fait ouais, l'inverse. Ouais, ah, je suis d'accord Cette photo-là, d'abord, et, oui. et ouais. l'autre, après. L'autre, elle est vraiment sophistiquée. L'autre bah, est. So... Ouais. C'est le, le côté. Elle disait bah, En fait, c'est tout bête. Je vais reprendre ses propos. On ne met pas la, la, la, la robe Max tout de suite. Et pourquoi elle bah, a mis la photo Max Elle a mis la photo Max tout de suite. Ah bah là, c'est court. Ah bah là c'est très très ah oui. court. Ah oui c'est vrai. Alors Jacqueline Trans ils ont argenteuil, 1m56, bac plus 3, ne fume pas, rien n'est décidé pour les enfants. C'est une sœur. Euh, recherche une vraie histoire, aime cuisiner, rire, cocooning, voyage, recherche une personne respectueuse et tolérante. Alors là c'est l'inverse de, des deux bios qu'on a vu avant. Ah ouais, de toutes les bios même. deux phrases. Est-ce que ça, c'est... Est-ce ver... est qu'on pourrait pas trouver peut-être un juste milieu, non Pour en apprendre un petit peu plus non Oui, oui, oui, c'est-à-dire que vu qu'elle croit, encore une fois, c'est les croyances, vu qu'elle croit que le mystère se trouve ou se cache dans... Ouais, Deux ouais, phrases... bah là, il y a le mystère, hein. mystère Oui, mais, mais, ouais, mais même pas parce que l'idée, c'est pas... Que que en pas... Envie. Voilà, c'est ça, je, je veux, veux bien qu'on qu qu mise sur le mystère, mais... Pour qu'il y ait mystère et que le mystère ait de l'intérêt, encore faut-il avoir de la matière qui euh, aiguise euh, l'intérêt. Et là, pour moi, il n'y a pas assez de choses, et surtout, Jacqueline, il n'y a pas assez de choses sur, sur le partage. On mmh. parlais de partage, on sentait l'envie de partage, de complicité dans ta vidéo, et moi, je ne le retrouve pas du tout là dans le profil, et je trouve ça très dommage parce ouais. que tu dis, j'aime ça et je veux ça. Mais il n'y a pas de lien. Moi, je veux voir le lien entre les deux. Je veux voir le lien entre toi et l'autre. Je veux voir la relation que tu as envie et de Et qu'est-ce que tu proposerais dans ta relation, quoi yeah. Voilà, et, et, et justement, qu'est-ce que tu as envie de partager Qu'est-ce qui est important pour toi dans une relation et euh, Parce que là, j'ai un peu l'impression qu'il y a moi, enfin toi, l'autre, ouais. et puis qu'il n'y a pas la rencontre. Ouais. Ouais. Il me manque la rencontre dans le profil. Il nous reste <rire> quand même un profil à vous présenter, oui. et c'est le profil d'Alexis. C'est parti, on y va pour la vidéo d'Alexis. Ça, c'est moi. Oh, enfin, bien. il y a 20 ans, je suis Alexis, j'ai 25 ans, et apprenons un peu plus à me connaître. Quel homme Il a fait un documentaire oh à la limite. Attends, c'est le du montage. Ma vie sentimentale est un peu insipide, je dirais. En fait, j'enchaîne les petites relations et j'arrive pas à trouver celle qui me correspond. J'ai d'ailleurs un peu baissé les bras depuis ma dernière relation, ce qui explique mon célibat depuis trois ans. Ma vision de l'amour, c'est avoir quelqu'un avec qui partager... Des choses, sortir, partir en vacances, des sentiments d'affection euh, particuliers, que ce soit physique ou intellectuel. Mon profil mythique. En cinq minutes, c'est bouclé ou je prends le temps de me décrire. Alors évidemment, je vais prendre le temps de me décrire pour que euh, les filles, en l'occurrence, euh, sachent déjà qui je suis, sans même devoir me parler. Et euh, c'est toujours plus sympa d'avoir un, un bon profil. Ensuite, pour un premier message, j'attends que la personne fasse le premier pas ou je prends les devants, je me lance. Euh, moi je dirais dans les deux cas, parce que j'aime bien prendre les devants quelquefois et directement envoyer le premier message. Ou bien attendre aussi que, que la personne le fasse à ma place. Pour mon premier rendez-vous, je sors mon costume du placard ou je la joue jogging. Mais écoutez, moi je vais plutôt sortir mon col roulé, comme je viens de le faire. Euh, je suis plutôt team col roulé. Pour un okay. premier date... Je préfère l'emmener au resto oui, oui, ou oui, partager oui, un de assis dans un parc. Rien non, je rien. préfère l'emmener au resto, puis un resto cadre assez euh, chill, assez, assez calme, avec pourquoi pas musique euh, jazz. Pour un premier date, je préfère un verre dans un bar ou chez moi directement. Non, le verre dans un bar pour le premier rendez-vous. Pourquoi pas la suite après, chez l'un ou l'autre, mais... Euh mais pas pour le premier rendez-vous. L'annonce, rendez la couleur. Ouais, non, à la fin du premier rendez-vous, on se lance sur un baiser ou on laisse la personne faire le premier pas. Ouais, on laisse la personne faire le premier pas. Je suis plutôt timide, alors je vais voir si, pas dit. si elle est ouais, d'accord. non plus, Dis donc. Après merci. le premier rendez-vous, j'envoie un message 5 secondes après l'avoir quitté ou je fais durer le suspense. 5 minutes, non, peut-être pas. Je vais faire durer un peu le suspense et après, j'enverrai peut-être un message dans les heures qui suivent ou les merci. jours, peut-être laisser un jour ou deux. C'était mon love profile, merci à vous. Et coupé. Quel homme Oh là wow, là, là. le craquin ouais, hein. MVP de... of the video de Long Toy ouais. <rire> de... Bangers de... Alexis, GG. Je me Franchement... tourne vers Elodie. Oui, vas-y, Mélan. Pardon je... Non, vas-y. Incroyable. Vraiment, super vidéo, on dirait un. Pas vraiment un documentaire, mais c'est drôle. Bah c'est original. C'est super original, coup, ouais. Bah, donc, on voit sa personnalité, déjà. Ouais, ouais. C as l'air quelqu'un de super ouvert, positif, Il a pris le temps. Il euh, ouais. a pris le temps. Moi, j'ai adoré l'énergie. L'énergie. L'énergie. l'énergie ouais, ouais, okay. okay. euh, parfaite pour rencontrer l'amour. Il, il je crois qu'il a compris, enfin, sans, sans même peut-être le, le conscientiser, mais il a compris où ça se situait. Mm -hmm. Il est dans « Je savoure la vie », il est dans la curiosité, il est dans le partage, il ouais. est dans l'envie. On a tous les éléments de l'énergie qui va conduire à rencontrer l'amour. Ouais. Donc, euh, Alexis euh, ne change rien. Euh, J'ai trouvé que, que c'était très chouette. Oh, tu... C'est 10 sur 10 Alors ah, ah, <rire> non, non t'es au top, Alexis. Bah, non, il n'y a, a pas de mais dans ce qui nous dans okay. ce qui transcrit et dans ce qui transparaît de lui. Cool, la seule chose, c'est ce que j'ai entendu au tout début. Alors, on l'a oublié après parce qu'on était là. Ouais, Alexis, c'est envoyé <rire> du lourd. Ouais. Il euh, a bien noyé euh, le bah, poisson. <rire> <rire> c'est effectivement, moi, ça, ce qui m'attriste un tout petit peu, c'est qu'il dit qu'il a un petit peu baissé les bras. Ah. Oui, c'est vrai qu'il a dit ça. Et, et et il vraiment, a un peu envie passé de passé dire, au début. À Alexis, ne baisse pas les bras parce que là, aujourd'hui, tu as tout. Peut-être qu'il y a encore un tout petit quelque chose à faire au niveau du deuil de ta relation passée Ça, ça c'est la première ça, photo la première... Oui, Alors... Ah euh... oh oui, non, mais là, on est dans le... Là, on est sur de la séduction... Euh... <rire> voilà. <rire> ça marche avec Mélan, en tout cas. Je trouve que euh, c'est peut-être un peu euh, rapide. Est-ce que, que tu conseillerais cette photo comme la je... première du profil Est-ce que, que c'est sur ça que tu... Je conseille tu pas ça. Non. Je pense que les femmes sur pourraient le peut-être se dire... Euh, alors, euh, encore une fois, je ne fais pas de tout une généralité, mais ouais. que les nanas... Euh, on pourrait se dire, ouais, wow, il veut peut-être quelque chose de pas si sérieux que ça au final. On est obligé de faire des généralités parce que quand tu vas regarder des profils, oui. tu vas te faire ouais. des a priori parce que tu vas pas connaître la personne tout de suite, donc tu vas avoir des messages que tu vas recevoir de photos. Des, des codes vus des codes, par rapport voilà. à ce que donc c'est normal quelque part. Ok, sympa. Okay. Ouais. Le, ah ouais. Photos de photographe. Oh, là, Ouais, c'est lover, c'est power. Est, elle hein. est pas ouais. mal. Ouais, ouais, elle ouais. est pas. En plus, en fait, ce qui est bien, c'est comme on n'est pas euh, en intérieur avec des lumières qui peuvent tricher. Ouais. Mmh. Là, on est. Là, tu es en extérieur. Oh non, voilà. Voilà. Mmh. Tu vois, il va couche. arriver à, à au date, On sait que le mec, il serait, il serait comme ça. Il va marcher, il va ressembler à, il ça. Va ressembler à <rire> ça. Il aura peut-être pas la chemise rouge, ça, ça mais il va ressembler là. à ça. Bon. Quand, quand je recherchais quelqu'un, pour moi, tu peux euh, lire dans ses yeux un peu sa personnalité et tu as envie de voir qui il est à l'intérieur au-delà de tout ce qu'il essaye d'envoyer comme image. Tu vois. Okay. Et j'ai l'impression que ces photos là ne me permettent pas, mmh. au, parce que la vidéo l'a très bien mmh. fait, ne me permettent pas de voir cette énergie. Qu'on a adoré mmh. de voir euh, ce rayonnement et de voir en fait le vrai Alexis. Et c'est dommage parce qu'il a le potentiel artistique pour faire des photos qui seraient euh, tout aussi jolies, mais mmh. qui parleraient un peu plus de lui et moins de son art. Alors Alexis, 25 ans, Grigny. Donc pas de description pour le moment, sûrement un grand type. Il, il a pas mis de bio. Il a pas mis de bio. Ouais, ça c'est dommage. Oh et ça, ah j'ai envie de dire, avec les photos qui donnent un message qui est un peu, un, peut-être ambivalent et ouais. pas de description. Moi, ça. je suis un petit peu circonspecte. Ok Alors, ouais, là, lâchez <rire> le terme J'ai lâché le Attention. terme, parce que, Alexis, là non plus, je ne retrouve pas ce que tu nous as transmis dans, dans la vidéo. Si vraiment tu recherches euh, l'amour, tu recherches une relation, mais plutôt une vraie histoire, plutôt oui. que de nouvelles rencontres. Oui. Parce qu'une vraie histoire, on sait que tu es en train de rechercher une relation. Moi je comprends pas là parce qu'on a l'impression qu'il y a un manque d'investissement et que finalement tu cherches sans trop chercher alors que dans ta vidéo, on avait vraiment l'impression du Il y a investissement 100% dans la vidéo. Il y un peu, il nous dit là. a les pas Merde Accrochez-vous Alexis On espère que les conseils qu'on a donnés via l'analyse des profils d'aujourd'hui vous aura aidé vous à remplir votre profil, à peut-être changer les photos à vous dire, tiens j'ai oublié de mettre ça en avant, moi je lui ressemble un peu, j'aurais peut-être dû faire ça sous cet angle-là. Bref, on espère que, que ça vous aura aidé. Et on vous dit au 24 mars, des bisous du love J'ai passé un super moment, vraiment que du mais euh, mes, mes valentins.